Georgia est une étudiante italienne à temps plein en France. Georgia a travaillé très dur pour obtenir un diplôme en finance. <coughs> Félicitations, Giorgia Arrive maintenant la partie la plus difficile, trouver un travail. Heureusement, tu as ce stage à Milan, ta ville natale. Après ça, ils te proposeront certainement un emploi. T'ont-ils proposé quelque chose, Georgia Et qu'est-ce que tu as prévu maintenant, Georgia Y a-t-il beaucoup de travail ici Comme tu as étudié en France et que tu parles français, pourquoi ne cherches-tu pas du travail là-bas La question est, par quoi commencer Voici ESCO, classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions pour vous servir. Au lieu de créer un nouveau CV pour chaque candidature à l'étranger, il suffit de sélectionner les compétences qui vous correspondent. ESCO traduit ses compétences automatiquement dans les 26 langues disponibles sur le portail. Vous pouvez également ajouter des compétences transversales. Ce sont tes compétences transférables, comme travailler en équipe ou parler en public. Et voilà Georgia, tu es prête à chercher du travail en France. De plus, tu peux envoyer ta candidature depuis n'importe quelle plateforme de recherche d'emploi. Plutôt malin eh bien, c'est parce que nous avons développé ESCO avec l'aide d'experts de tous les secteurs économiques, afin que les employeurs européens puissent le comprendre. ESCO est disponible maintenant.